Hey salut les gars, j'ai une petite surprise, j'ai retrouvé des vieux disques durs avec des vieilles vidéos, des vidéos de moi, des vidéos de, des premiers caméscopes que j'ai eu. Du coup je vous offre une petite compile de ces images qui étaient dures à retoucher d'ailleurs, de à peu près 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc voici le premier zap de plume. Allez, bon visionnage. Oh, avec ses grandes jambes et tout, il a pas décollé ou quoi Oh le looping il arrive comme ouais. un ballon <rires> Putain, ça doit avoir un hauteur de ouf là-dedans, sacré. clair. D'accord si tu veux. Parce que ça crise quand même là. Oulala, oh oulala, là. là, ouh là, là, ouh là, là. mon dieu. Tu vois en face, je m'approche, je te coupe la tête. <rire> Ce virage, faites gaffe parce qu'il y a plus des voitures. Hein. Et comme ça, regarde, hop là. Oh putain, il y a une voiture. <rire> <rire> <rire> <rire> La y le ping Tu peux y arriver Elle est Ah Ah bah là, elle est C'est elle C'est Un bûcheron, un bûcheron. Ouais. C'est lequel le vent On dit un Graal des gros non Bon je les sors Bah hein. tu les sors quoi je fais Looping maître brasseur Bah apprends nous la brasse alors Yes c'est good L'alcool fait des rivages <rire> あとは静か stage. Grrrr <sighs> Voilà. Là, ça, quand je là. Tu vas déjà là là-haut, j'allume. Oh, je je à côté de toi. Bon, faut pas le regarder. Hein. 3, 2, 1. 3. Voilà, il y a de la caillasse qui a volé. Hein. Oh, attends. Regarde. Oh. Une fois sur deux, ça déconne. Oh, Saint-Pierre Respire Et eh non, mais tu vas mourir hein. ouais, <rire> C'est un Eh, <rire> hey, qu'est-ce que tu fais Tu manges rends la cigarette <rire> Moi, moi, je suis carrément pas... <rire> Cigarette Non, mais pas trop Moi, oh, j'arrête de fumer, là j'ai <rire> promis d'arrêter Attends quand même <rire> Regarde Regarde à C'est trop puissant ça. ça va me péter à la gueule ça je me sens j'ai peur hein. La fabrique oh de nuages a... ouais, je Jean-Baptiste, saint joseph De Saint-Didier, Saint-Jules, Saint-Fernand et Dieu Tout-Puissant Péritique, ah, bon euh, je bon J'le rappelais Adolphe Péritique voilà, il faut juste signer. Hein. Tout, tout, tout a été prémâché, hein, c'est bon, vous je vous dis qu'à qu signer en bas à droite, voilà. Vous signez, un point final, c'est tout, pardon. Bon, attendez, euh, vous signez la loi, et puis euh, vous venez me voir en confession, et je vous expliquerai. Ça prend cinq minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. La doeille fait du cerveau à l'eau, le Okay. No, wow, putain c'est trop haut là <rire> Oh le délire voilà. Il y a de la neige oh, Mais il est dingue lui avec sa PM le dingo Dégage. <rire> <rire> <rires> Vas-y. Ah euh, faut que je l'aide un peu là. Il avancera pas. Attention, quand on est copains, on l'aide. Allez Allez, on monte. Voilà. Quand on est des copains, on s'aide. <rires> des blocs <laughs> <laughs> Il y a il est où Non il y encore Oh cool Il n'y a pas de neige. <rire> C'est plus risqué déjà <rire> Ça va ben Celui-là il n'y a pas de mèche du tout hein. <rire> Putain ça, ça, va ça, va, ça va Tu vas péter la main C'est bon C'est fini Non il y en a encore un mais il a pas du tout de mèche Mais laisse tomber <rire> <rire> <rire> <rire> Viens, Thomas. Oh, oh là là là là. Quel malheureux, non, là. Oui. Oh putain, oh la vache! Le ping dernier mot mot. Bon voilà. J'espère que vous avez apprécié ces conneries. Hein Donc euh, voilà, je ne vous dis pas euh, abonnez-vous, je vous dis pas de cliquer sur la cloche. Toutes ces conneries habituelles, je vous le dis pas ça. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est voici une playlist de Harpy 2018. Ça, ce sont des courts-métrages et des films qu'on fait depuis euh, plus de 3 ans avec T3 Prod et toute son équipe. Donc allez-y, ciao